Une grande dynamique, une envie d'essayer, une envie de recommencer justement dans la classe, enfin une, une grande motivation. Ce qui m'a surpris c'est comment on arrive très vite euh, à sentir qu'on fait partie d'une équipe avec des gens qu'on ne connaît pas euh, et que du coup tout est possible même quand on ne se connaît pas, même quand on est différent, même quand on vient d'horizons différents. Bah, l'envie bah de réessayer encore, et justement, pour à chaque fois re, redonner un, une motivation, et puis se dire après, bah, c'est, allez, on y va, c'est facile. Enfin, c'est faisable, en tout cas.